Alaykum wa que la paix soit sur vous aux croyants qui recherchent la vérité nuit et jour pour ne pas faire partie des perdants au jour dernier. Prenez ces paroles comme un rappel car le rappel profite aux croyants. Je t'invite aux musulmans à méditer sur la valeur du savoir. Le savoir qui rapproche la créature de son créateur et non de celui qui le détourne de son créateur. Œuvrons à sortir des ténèbres de l'ignorance et se poser cette question. Qu'est-ce que je fais dans ce bas monde puisque même si je vis 2000 ans que je possède des maisons de luxe, les plus belles femmes au monde, peu importe le pouvoir que je possède, je vais finir par mourir et laisser tout derrière. Donc quel est le sens de ma vie Cela t'ouvre la porte de la recherche et qui cherche se découvrira et c'est cette marche qui mène le croyant vers la vérité. Apprenons pour comprendre, apprenons pour vivre, apprenons pour pouvoir distinguer, apprenons pour être libre car la liberté n'est pas celle que nous proposent les mécréants nuit et jour devant les écrans. La liberté ne réside que dans un cœur pur, purifié des traces de la mécréance, purifié des souffles du diable comme la haine, l'hypocrisie, l'orgueil, la zoologie, le manchance, l'ostentation, la perversité, la méchanceté, la corruption, la débauche. Pour mieux exploiter l'homme, Satan lui pousse à bannir et à dénigrer ses propres valeurs, telles que le respect des parents, l'amour envers son prochain, la générosité, la charité, la pudeur. Et si toutes ces valeurs sont vidées ou bafouées à l'homme, il devient une machine de destruction, un animal, un spectateur. Ce sont ces ennemis que le croyant doit faire face pour éduquer son âme pour atteindre la vraie piété. Toutes ces mauvaises graines sont des armes qu'utilise le diable une à une pour exterminer l'homme et l'utiliser comme bon lui semble. Ô croyant, méfions nous de l'envie car c'est une des moyens qu'utilise Satan pour écouter ses soldats dans son sale business. Combattre ces mauvaises graines qui sont la mère de toutes les vices est un devoir pour un croyant qui recherche la face d'Allah. Et c'est cela le vrai combat du bon musulman Et non pas de s'entretuer De diviser ou de briser les liens familiaux Ou se rivaliser sur des choses mondaines L'argent, le pouvoir Chers croyants nous avons un travail noble Et celui-ci est de suivre la sunnah du prophète wasallam. Il n'y a pas d'autre travail plus noble que celui-ci Donc sachez aux croyants que vous êtes des représentants de Dieu sur terre Que personne ne vous mérise pour prouver que vous êtes mauvais Ce qui vous raille pour vous détourner de la bonne voie Du bien vers le mal de la paix vers la guerre, de l'équilibre vers le déséquilibre, ne sont que dans les ténèbres une nuit. Car chaque croyant doit comprendre ceci. L'une des conséquences majeures du péché est le déséquilibre psychique et moral chez l'homme. Le bien est mieux que le mal tout comme la lumière est mieux que l'obscurité. Telle est la volonté de Dieu. Apprenons et pratiquons pour sortir des ténèbres et aller vers la lumière. Apprenons pour savoir car Allah apprend en l'homme ce qu'il ne savait pas. Voulez-vous avoir la sagesse Alors craignez Allah dans tout ce que vous faites. Que vous soyez en privé ou en public, agissez en fonction des commandements du Seigneur des cieux et de la terre. Et méfiez-vous de ses interdits, car c'est pour notre bien qu'il nous a explicité le mal, le bien, licite et l'illicite dans le Coran. Dirige ton être vers la religion d'Allah exclusivement pour Allah, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Que vous pratiquez de bonnes œuvres ou pas, sachez que vous ne faites de mal ni de bien qu'à votre âme. Donc le droit chemin, c'est pour ton bien, ô homme, si tu savais. Mais l'homme ne connaît que peu de choses, alors que le majestueur, le doux, le savant, Détient les clés de l'inconnaissable. Cherche la vérité, ô voyageur, car elle est la source de vie, l'âme de la vie. Et cette âme se trouve, si vous voulez bien, dans les livres d'Allah le Coran. Mais il y a peu de gens qui le savent. Donc apprends. Apprends pour ne plus suivre ta ruine, ô homme. Qu'Allah nous bénisse et nous protège contre le mal du banni de Satan et nous accorde une réussite ici-bas et dans l'au-delà.